5G est 50 milliards de fois plus petite que le plus grand objet de notre système solaire. Et non, ce n'est pas votre mère, non. En 2021, la NASA a découvert la plus grande chose de notre système solaire, une onde radio d'une longueur de 200 000 km. Cela représente environ la moitié de la distance entre la Terre et la Lune, soit 241 000 fois le Burj Khalifa, qui lui mesure 23 baleines bleues, et chacune d'entre elles étant 60 fois plus grande qu'une onde 4G et 600 fois plus grande qu'une onde 5G. Les ondes plus courtes permettent à la 5G d'être plus efficace que la 4G et chaque onde radio transporte ainsi une plus grande quantité de données. Le réseau est ainsi moins rapidement saturé et les données sont transmises avec moins de latence qu'avec la 4G et de quoi surfer encore plus rapidement sur internet, jouer en streaming et sans aucun décalage. Et ce, que vous soyez dans le train, dans un festival ou bien dans la Station Spatiale Internationale. Petit bémol toutefois, la 5G n'est pas encore disponible partout et certaines nouvelles fonctionnalités sont encore en cours de développement. Si vous n'habitez pas dans une zone couverte par la 5G, il faudra donc encore patienter un petit peu avant de pouvoir en profiter. L'avenir s'annonce prometteur grâce à cette technologie révolutionnaire. Vous ne souhaitez pas être la chose la plus grande de notre système solaire, mais la plus rapide Eh bien surfez vite sur mobilevikings.be